Je m'appelle Georges Brousse, je vous présente aujourd'hui une pentade à la catalane, sauce citron et ail. Donc pour cette recette on aura besoin d'une pentade, de thym, du laurier, de l'ail, du citron, de l'oignon. Donc on aura besoin aussi de vin blanc sec, c'est important pour la recette, et avec un assaisonnement et un petit fond pour corser la sauce. Pour la première étape, nous allons faire bouillir le thym et l'ail. Maintenant que le bout, on va y plonger le thym. Et si on l'accueille soi-même, ça a plus de goût, c'est meilleur. Donc on fait un genre d'infusion et on va le laisser cuire une dizaine de minutes. Donc en attendant, nous allons faire revenir la pentade. Donc on va faire revenir la pintade à l'huile. On la fait revenir de chaque côté. Voilà donc une fois que la pintade est revenue on va la réserver et ensuite nous allons filtrer le thym. Et là je filtre le thym pour pouvoir écrire l'ail. Et maintenant l'ail va cuire pendant 15 minutes. Donc pendant que l'ail cuit, on va commencer la sauce. Donc on prend les oignons qui ont été hachés. Et on les fait revenir. Donc quand les oignons sont revenus, on va singer avec la farine. C'est lié avec la farine, voilà. Ça permet la farine de cuire à ce moment-là. Quelques secondes. Et après, on va remettre le vin. Alors maintenant on enlève l'ail et on va le réserver pour mettre sur le plan décoration sur la pentade. Une fois qu'on a débarrassé l'ail, on met le bouillon de suite après avoir mis le vin blanc. Il faut qu'il cuise en même temps et on fait attention de ne pas tout mettre. Parce que parfois, en bas, il y a des petites impuretés. Maintenant, on va laisser cuire pendant 10 à 15 minutes la sauce seule pour que le vin puisse s'évaporer. Donc, maintenant que ça cuit 15 minutes, je vais mixer la sauce parce que c'est meilleur. Donc maintenant, on met le fond et on assaisonne. On mélange bien. Je vais rajouter le laurier. Et les morceaux de pentade qui ont été revenus. La cuisson maintenant va être de 20 minutes. Parce que la pentade n'est pas très grosse, si elle était plus grosse, on l'aurait laissé un petit peu plus. Voilà, après 20 minutes de cuisson, la pentade est prête et on va procéder au dressage. Donc je dispose de la pentade dans le plat. Et maintenant, on va disposer l'ail et le citron. Donc, une fois qu'on a mis le citron, on va échauder avec la sauce. Bon. Voilà. Petite astuce, vous pouvez aussi faire cette recette avec une pente à dentière et la découper au moment.